C'est là, je me suis évanoui Putain, wow. Wow. vous ouais. êtes là, vous vous étiez évanouie. Euh, J'ai très mal. Je vous disais que j'avais mal à la jambe. Il y a moyen d'avoir un truc pour me préparer ma jambe. J'ai très, très mal. Ouais, Je je tenir, le droit de venir, Monsieur. Le chien... Le... Oh, le ouste. Il est bizarre, ce chien, il arrête pas de nous suivre. Oula. Le chien. Tenez, Monsieur, Monsieur, tenez. J'ai trouvé dégueulasse. Oh, je je oh. oh, oh bon. merci. Ah, ça fait du bien. Je vous donne quelque chose monsieur. Ouais, moi aussi j'ai mal. Mais pour l'instant. Vous, vous donnez hein. quelque chose Non non non. Je pense que je vous aime très bien. Je sais pas. Je, je trouve que vous êtes monsieur, vous, avez... vous, vous, vous appelez comment On devrait peut-être se tutoyer, non Ouais, je pense. Vous, vous appelez comment Tu veux qu'on aille où vous, vous appelez comment monsieur Ah je m'appelle Colbrand. Charles, bah bon, Je sais ouais. pas, mais j'aime pas trop les techniques euh, qu'ils emploient ici, je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Moi je sais pas trop. Milo, franc compte. Hein. Oh, oh. Euh, euh, comment je pourrais me faire de l'argent ici Il n'y euh, a pas moyen euh, d'avoir euh, un métier ou je sais pas Bah moi il m'a dit de métier mais ça gagne pas beaucoup d'argent en fait. Le meilleur ce serait de partir euh... de la ville. Ouais j'avoue c'est bizarre mais euh, faudrait qu'on parte euh, On peut créer une petite base, on parte... un peu comme ça Ouais c'est vrai faudrait qu'on... Par contre faut je partir sais, en discussion mais... Il Faudrait que je, je me mette en métier J'essaie je... Je de venir euh, marchand de, de vivre Je vais me mettre marchand de vivre, d'accord Comme ça je pourrais nous donner à boire et tout Bonjour monsieur ouais, allez on se casse Monsieur on, a, monsieur, on a décidé de partir. C'est notre choix. Et pourquoi cette décision et On a parlé avec mon ami et... On préfère partir, vivre notre vie tout seul. Oui, Charles, il est où est -ce que... ouais. Ouais. Ah, bah, pour que... ah, monsieur, on pour ça, monsieur. Ah, monsieur... Je ne sais pas on si pas. vous comprenez, monsieur, mais on n'a pas les moyens. On ne peut pas payer 1000 euros. Sauf que ça, monsieur, c'est pas mon problème. Bon, viens. Bon par Euh... qu'est-ce qu'on faire bon col. Ouais. Ouais. le chien tu chien on pourrait peut-être mmh. emmener le chien avec nous non ouais peut-être il peut être utile il nous serait peut-être utile hein on peut y aller en cachette au pire je, on va voir s'il nous suit, si ça veut dire qu'il voudra bien venir avec nous. Euh, Cole, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en cachette, ok ouais. On va peut-être réussir à. Il a l'air de bien vouloir, le chien. Okay, on, oui. on va partir en cachette et euh, on va passer par l'arrière. On va essayer de partir parce que ouais. là, regarde, le garde, il est à l'entrée et tout. Euh... Bah, il va falloir. Euh, et... Ce qui est très bien, je pense. Est-ce que, est que dehors. Euh, non, tu sais pas, toi. Attends, je, je vais, vais aller prendre des renseignements. Je vais leur demander ce qu'il y a et dehors. George, je j'ai voulu une petite arme au mec je crois que c'est un arme ouais, J'ai mis un sniper, t'as réussi à avoir un sniper Ouais, je, je sais pas tiens. Il y a un vendeur d'armes, je sais pas, je vais voir s'il si y a un moyen d'avoir Une ouais. petite arme de poing Je euh... sais pas où oh, il y a un vendeur d'armes monsieur Je suis vendeur d'armes ah. Ah. Ben je peux vous parler, je sais pas, est-ce qu'il y a moyen euh, que je vous achète une petite arme Ouais oui bien sûr, aucun problème. problème. Euh, venez euh, on va peut-être se mettre là. Ah ouais oh là c'est bizarre ici. Oui, euh, il un un de fouillot, euh, avec des petits points noirs là, c'est des euh, une arme pas très chère vers 500, 500 de ressources, j'ai pas plus. Euh, je regarde. Attendez monsieur. Ah vos ok. pieds. Euh, euh, euh, je voulais savoir, euh, euh, vous êtes là depuis longtemps vous Ah à peine de, de, de venir dans le métier quoi. Mais, mais je veux dire, vous êtes arrivé depuis longtemps ici dans cette euh, ville Ville ça fait peut-être deux trois semaines que je suis en ville. Et euh, vous savez ce qu'il adore, les risques et tout, je sais pas. Oui oui. Je connais assez bien la zone. Un ami qui est là depuis plus longtemps que moi j'ai expliqué. Euh, c'est dur de partir dehors, c'est dangereux, -ce parce que nous on aimerait bien partir... Euh... Est-ce que... Euh... Ah, si vous voulez, je pourrais vous montrer, du moment vous évitez les souterrains, normalement il n'y a pas de gros problèmes. Les autres factions ont l'air d'être assez calmes, leurs membres ont l'air d'être arrivés dans la zone. Je vous, je vous redis ça... Euh... Je vous redis ça, mais... Euh... Ouais, je vais, je vais parler à mon ami Col, viens, le charge. Ouais. Euh, Et en fait, pour votre arme, si vous voulez, j'ai des munitions en réserve. Je peux vous en passer gratuitement. Moi aussi, je veux. Ah. ah, super, ça serait super pratique, ouais, on va se les partager, Cole. Ah ouais, ça serait super sympa de votre part. j'ai ah, assez d'eau. Ok, bon, bah je prends tout. Ok, merci beaucoup, monsieur. J'ai 112 balles, donc je prends ah, tout euh viens Chien, viens ouais. voir. Euh... Bon, colle Ouais. On va essayer de partir en douce. Donc je t'explique te, je ce qu'on va faire. Je pense qu'il a barricadé d'un de côté murs. vite, faut oui, y aller. Je pense qu'il a barricadé. Il y a des de murs là-bas, mais il faudrait peut-être qu'on longe les murs, je sais pas. Euh, on va voir s'il y a peut-être un endroit. Peut-être que le ouais. chien est ici ou il y a une sortie. Attends, on va suivre le chien. On va le suivre, attends. Ah oh, non, ah oh, je crois que j'ai une échelle non, dans, mon, dans mon sac, je crois que j'ai une échelle. Ah, tu penses euh, qu'on peut monter Attendez, peut-être qu'on peut sortir par là. C'est bon, Charles, Charles, Charles, Charles, on faire. peut partir. Attends, attends. Charles, on peut partir. Attends, monsieur. J'ai rien. monsieur faux est écrit que vite dépêche Là j'ai pour l'instant 47 Et vite. le problème, ouais. que... en montant cela Charles vite. Si on sort euh, il se passe quoi Comment on fait pour monter Là sur, sur le sur les trucs là vous surveillé. Et testé. Merde, vous, euh, Charles Merguez Vous êtes oui. surveillé d'après je vois sur le dessus Ah merde C'est pas grave c'est Faut qu'on parte vite Vite Parfait. dépêche dépêche J'arrive pas à monter j'y arrive pas merde Putain vite Là je de faire la, vais la vais courte faire échelle la Vite vite, il va se ramener d'un moment à l'autre. Ah oh, non merci le chien. Vas-y vite, non. Non, vas ah, chien, monte, vas-y chien monte. Vite vite, allez on se casse. Putain vite. On merci. Se retrouvera. merci. Vite vite, c'est.. Ok le je chien, viens je vite. Go go go. Allez, go, go, go, go. On passe vers la droite. Mais qu'est-ce mais a rien de. Euh ouais, on va contourner, faut pas que tu voit. Qu'est-ce qu'il y a le chien Petit ouais, petit. je vous regarde, Ok, oh là là, mais regardez ça. Ah, oh. et oh. oh. oh. c'est quoi cet endroit? Ferme la porte, ferme la porte. Je vais la fermer à oh. clé. Attends, mais c'est quoi? Oh, regarde, il y a de la nourriture. Il y a. Il y a un zombie aussi. Ça, ça, ça. ça devait être à son ancien maître. Ouais. Oh C'était ta niche et ça, mon chien oh là là. Euh, Il voulait nous dire oui, il veut nous dire oui. C'est sa niche, c'est sa niche avant. C'est sa niche Ah, c'est sa niche, d'accord. Tu veux bien pour l'instant ici ou pas Je pense qu'on va rester ici euh, en attendant. Ouais, en attendant. Le chien, euh, il a peut-être fait non nom. C'est quoi, quoi ça, ça C'est quoi, quoi qui fait ça Il a, il a fait un mécanisme. Quoi Quoi ah. Oh ah. ah Tiens, tiens Vous voilà Oui, oui monsieur. Euh, ah. Bon, il est temps que je vous avoue quelque chose. Oui Je fais un petit peu tout ça contre mon gré. C'est le gouverneur qui me donnait les ordres et... Puis moi-même, je n'avais pas le droit de sortir de la ville, donc... Euh... Mes ah, oh. pour tout ce que je vous ai fait subir mais... Heureusement. Je voulais mais pas euh, pourquoi, pourquoi vous êtes là monsieur Bah d'autres vous ont balancé en ville... Euh, oh, et putain. puis, J'allais venir vous ah, chercher pour vous... C'est le mec ça. là dit tout à l'heure. Et maintenant vous êtes là... Et... et, et, vous êtes dans et la ville le, le, le gouverneur... C'est votre chef C'est quoi ça Le gouverneur C'est en quelque sorte mon chef qui... Il a menacé ma famille... Que si je partais de la ville... ben ça, j'ai bien... Mais euh, les... Vous avez besoin de nourriture Euh.. T'as euh... ah, besoin de nourriture Oui, j'ai besoin. Mais euh. Vous savez que là vous, vous allez.. Euh, votre famille va y passer du coup, non C'est quoi ça Bah j'ai peut-être un problème. C'est le temps que le gouverneur arrive à la planque ouais. chez ma famille, j'ai peut-être une chance d'y arriver avant lui. Ah d'accord, bah merci pour cette information monsieur. Mais euh, du coup, le gouverneur est en, euh, nous, nous cherche, c'est ça Tiens, tiens. Ça. Bah, merci beaucoup pour cette information. Michel. Franchement, vous êtes... Euh... C'est quoi C'est pour l'argent, là. Ah, il y aura la possibilité de rester ah, avec merci, vous mais... quelques temps Parce que sinon, on va retrouver un petit peu ouais, de tout ça, et tout, voilà. Ouais, Par, ouais, Par ouais, contre, ouais. essayer de changer je de, je de, de costume, ça. je pense. D'accord, bah attendez, je vais aller vite en chercher. Je connais une planque en dehors de la ville où il y a D'accord. On vous attend ici. Ouais, on lui doit faire ça. Ouais, vas-y, passe un petit peu à manger. Ouais, je te passe ça. Wesh, oh, et le chien il est trop intelligent, il arrive à, à ouvrir et à fermer. Ah, tu sais, vu que c'est sa niche à mon c'est bon, t'as réussi à manger ouais. Je vais le poser pour je lui donner un petit peu à manger. Sa niche, euh, il s'y connaît. Mais j'ai l'impression que le chien en fait il doit être là depuis super longtemps parce qu'il il connaît un peu le Faudrait qu'on essaye de, je sais pas, de communiquer avec lui. Je sais pas. En sautant, peut-être, si ça veut dire oui, je sais pas s'il si comprend notre langue. Non, mais je pense que quand on dit oui, non, ou je sais pas quoi, je pense qu'il comprend, mais euh, lui, par contre, il pourra, il pourra pas parler. quoi Oui, non, mais s'il saute, <rire> s'il saute pour dire oui. Ouais. Bon, euh, petit chien, on va attendre euh, que notre chef, il euh, vienne. Notre chef, enfin, euh... notre chef euh, je dis quoi <rire> Du euh, il s'est Je vais canon et tout. Et pour l'instant, on voudrait peut-être plus se méfier. Ça se trouve, c'est un espion, je sais ouais. pas. On voudrait mieux se mais... méfier. Un peu plus d'argent, je pourrais, être... ouais. pourrais m'acheter les plus grosses armes. Après, s'il est de confiance, ça peut passer. Je commence à, ouais. à bien t'aimer. Enfin, pas en amour, mais en ami. Là, t'es ouais, quand ouais, même ouais, une ouais, femme. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas. On va dire que un homme, hein. Oui, mais je sais pas. Vous avez, un... vous avez mis un masque, ok. Ah. C est, c est bon, j'ai réussi à prendre une arme avant de partir, Ah, ah D'accord, super. Euh, bon. C'est quoi Et le nom? Je sais pas. Je m'appelle pas Moi, vraiment euh, Francis Dubois. Moi, c'est Anthony ah. Blanc. Ah. Ah, ok. Bon. Bah, bonjour Anthony. Donc, euh... Euh, le chien, tu veux bien qu'on aille à la planque qu'il nous a dit, en premier. A vrai dire, la planque, elle, que... elle a été attaquée. Mmh. Le gouverneur a fait très très vite, la planque, elle est complètement dévastée. Merde. Vous voulez qu'on s'installe, je sais pas, dans une petite maison. Euh, tu parlais de, tu parlais de, de sous souterrain tout à l'heure, on pouvait. peut-être savoir qu'il est dedans, non Et Ouais, mais il y a un seul gros problème, c'est qu'il y a énormément de militants là-bas. Mais on est armé, on est ouais, es es es es es es es es armé. Barricadé quoi des mutants Oui, mais armés Mais des est mutants C'est quoi des en... mutants. Ensuite, dis... oh, Ensuite, des monstres, de mutants Mais il y a quoi dehors C'est oh, qu Il n'y avait Il y a, sorties, il a, il a, il a rien dehors. Vraiment, rien, pas pas dehors. quand vous descendez dans le sous-sol, vous êtes euh, en enfer. Il y a certains qui parlaient de zombies, de, de morts-vivants, mais... What ouais, tu il a Il y a un zombie quoi de, de, de on peut les mettre fond fond met fond. dans les poches je pense j'ai mis dans ma poche ok bon. ok merci ah, et le chien et eh, il les a tués pour nous il est trop fort bon chien est ça, drôle, problème, en tout cas. Putain, il neige un peu froid quand même faut, la, la, la, la, la. faut que tu nous dises si tu as besoin d'un manger le Mais chien regardez les maisons comment elles sont cassées oh, bon. regardez. oh non regardez y feu en feu il y a peut-être des gens là bas non, on l'avance déjà depuis pas mal de temps. Ah, oh, regardez je... C'est bon, Ah, oh, regardez-moi ça, ça. Venez, venez, on va dans cette maison. Dans laquelle Celle de droite La es... ouais, cette... Vous voulez pas aller... Euh... Je sais pas, elle m'a l'air euh, très intéressante. Là franchement, franchement, je pense que là ça ferait plus étonnant d'aller dans les souterrains. Non, justement, enfin, si vous voulez y aller, Allez-y. Mais je suis désolé mais je vous suivrai pas, beaucoup trop de gens sont morts là-bas. Mais on peut pas bloquer les zones. Il n'y a pas un endroit où c'est sécurisé, il n'y a pas un endroit où c'est pas sécurisé. Je sais pas, il y a forcément un endroit où c'est sécurisé. Je connais bien un endroit dans les souterrains où c'est vraiment sécurisé. Mais un mec qui est en un mec là-bas. vite Dis le chien, premier l'échelle. C'est quoi Ouais c'est pas ça les souterrains. C'est pas un abri. Il a dit qu'il y avait des nucléaires. Je sais pas s'il y en a tout le temps des nucléaires. Ça se peut être. Bah je sais pas mais s'il y a des nucléaires ça se peut que. Re reviens reviens reviens. Il est plus armé que moi. Attends, attends, attends. Il y a un mec. Vas-y. Viens, on protège les, les endroits aussi. On ouais. va bah chercher du bois. On bah va chercher des matériaux pour qu'on déjà pris. J'ai déjà pris. Ah, super, super, bah vas-y. J'ai trouvé des... Oh. Il y a une entrée là. Attends, tu me mettre Je vais t'apporter. Oh, vas-y, aide. vais ai ah, bon, c'est bon, ah. c'est bon. J'ai réussi à la poser, je pense. Je pense que comme ça, ouais, ça c'est va. C'est bon, là, on était que les deux. Je pense que je vais me mettre une petite euh, système de porte. J'ai été mécanicien euh, la dernière bon. fois. Euh, franchement, là, euh, C'est à créer une porte. Je oh, oh, propriété. C'est votre propriété. J'ai pas vu votre prénom ici. C'est que je dans Bah, vous voulez pas. Il y avait rien. Bon bah, il y, a, y, a, y avait rien. rien, rien. Okay. Peut-être qu'il veut venir avec nous. Je connais ces tunnels par cœur. Que faites-vous ici à ce côté On devrait peut-être l'ouvrir. Non, il connaît les tunnels il par coeur. Ouais. Peut-être qu'il vient avec nous. Il peut Peut-être qu'il vient avec nous. Être... Vous voulez venir avec nous Sachez que un seul... Non, non, attends, attends. Un seul geste brusque, qu'on vous tue, monsieur. Vous voulez quoi vous voulez, passer, vous voulez partir Parce qu'ici, on a pris le contrôle, mais vous pouvez aller plus loin dans les tunnels. Le Comment on a pris le contrôle On a testé. On a posé des barricades, on a posé on des a trucs, a posé... et maintenant, ça appartient à nous. Ça ne suffira pas. Je connais ah, ces tunnels. Et s'il arrive, la chose... Quelle chose Qu'est-ce qu qui se passe Mais il y okay. a des zombies. Il n'y a pas que des armes. Il y a quoi pire que des zombies Dites. Qu'est-ce qu'on Il y a des zombies et des, des chiens. De de la chose. On peut l'approcher. On peut l'abattre avec ces simples balles. <coughs> et, et et ben alors pourquoi vous voulez y aller Vous vous la connaissez je ne la connais pas particulièrement, mais il vaut mieux éviter d'être dans, son... dans son champ de Mais ah, ici, on euh... craint rien ici. Il euh, y a personne, hein. regardez. Il y a personne, on a, a barricadé là-bas. Vous part. Et Regarde, et, et, et, nous on a pris le contrôle de ce euh, voilà, mais on va pas plus loin. Hein. Qu'est-ce qu'il y a le chien Il aboie. Qu'est-ce qu'il y a Il y a un truc, y a un truc Oh, il a osé ouvrir. Mais non. Mais y a rien. Y a rien. On vérifiera, au pire, on attends, attends. les tuera. Non, y'a rien. Attendez. Certains sont même bah, plus intelligents. quand ils sont. Eh bah, tu sais, tu sais quoi Tu vas venir avec nous, ou bah, on va aller les voir. Pourquoi j'irai avec vous Non, non, c'est juste que je Oh tiens, a un bunker, il y a un bunker. Il y a un bunker. Il fait quoi, il fait quoi, il va où Il va où Ah, il y a un truc qui crie Ah Aïe aïe aïe C'est quoi C'est ça Vite, te C'est quoi ce bordel Vite, rentre, rentre, rentre. Ferme, ferme, ferme Non on les laisse pas non, il, y a, il y a le chien Il y a le chien Vite On il le laisse est passé, il est où, là Non, Il est encore là-bas. il est encore là-bas Rouvrez Il encore Putain, il, il est là-bas on, on les laisse dans son bordel Il son merde en Oh non Ils sont deux Ils sont deux fermes Ils sont deux fermes, fermes. Ils, Ils sont deux fermes, fermes. fermes. Ils sont Ils Quoi mais taillez-vous ah, ah, ah, ah, putain, mais pourquoi tu vous l'avais ramené la je vous Pourquoi vous l'avez ramené Pourquoi la tu me... Ah, il est là Mais sais pas qu'il est mort Non. Ne descendez pas, ne descends pas Charles Il va se faire contrôler Il faut se dépêcher. Ah. C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre Il est où Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est toi ah. Au Comment on s'est rencontré. Euh. <tousse> C'est moi bon, je l'ai tué. Ah bien joué. Faut aller chercher notre ami là. Putain il est, ah, est là. Ah il est là. Putain. Oh, putain. oh putain. Il est où l'autre Toi, toi, tu Repars, toi, tu nous l'as ramené. Tu nous l'as trahi. Tu nous as trahi, tu, tu, tu pars. Ah. Tu Mais, -tu Mais pourquoi tu l'as ramené Pourquoi tu l'as ramené Pourquoi tu l'as ramené Pourquoi tu l'as ramené là Pourquoi tu l'as ramené Partez! Partez à l'encontre Allez vite! Et ne revenez plus! Ne revenez plus! Vitez, faut refaire allez, les barricades! Allez. Ah les gars! Ah! Je vois ma. Ah! Les gars! Ah, les gars! Oh, oh après, j'ai un peu équilibré le midi tout à l'heure! Ah, y'a un midi, y'a un midi. Il est tombé ah, dans le sol. J'ai un médic, sûrement. J'ai un médic. Ah, mais il faut que tout le monde. Ah, oh, j'ai peur. Juste que de faim oh, putain. putain j'étais en train de mourir. Qui a besoin Le chien, t'en as besoin t'en a besoin, a besoin le, chien as faim, le chien. Oh, voilà. Moi, j'ai faim. J'ai vu que vous êtes de, de confiance. Le chien, est-ce que tu arrives à, à appuyer sur les touches là, du clavier, des claviers, là Des. ne des... sais pas, mais moi, avant, on appelait les k Est-ce que tu arrives à appuyer sur les touches C'est oui, tu sautes. C'est oui, c'est si tu sautes. Ok. Donc, euh, je sais pas si tu connais les chiffres. mais euh... donc euh, Le chiffre, c'est 1, 2 et 1. J'ai fait des kayak passé 1 2 1. Voudrais verrais vous si verrez, c'est possible, c'est comme une calculatrice. Il faudra peut-être. Tu l'as mis, la la hein. mis où la bouffe Il faut que je me vous pensez pas Comment on est plus interdit On pourrait recruter des personnes les gars. Charles t'as mis où la manger Là, je pense pas. Ah Charles. Non, peut-être pas pour l'instant. Euh merde, je t'ai pas donné ta bouffe. Ouais. Je sais pas moi, Tiens. Euh, je vais faire un petit bar pour moi c'est bon, bon ok moi aussi je vais créer c'est pour toi ça ah, il s'est déroulé ouais ouais c'est bon, bon on laisse, on laisse le on il va faire Il est aller je pense il est pas bon il est pas bon comme ouais. euh, ça je bon je vais me faire un petit bar comme ça euh... je pourrais attendre euh... Moi je crée un endroit où... la réserve, Je mettre plein de ouais, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Ah, dit. Euh, par contre, tu peux ben, changer pas dit... ça s'il te plaît. Pourquoi tu peux mettre un autre truc. Le... parce que ça c'est moche. Mais c'est le seul truc, truc que, que j'ai trouvé. Je peux pas aller mais, mais euh... C'est un 2 1 2. Ah c'est un 1. Un. Un, c'est un, un, un. un Mais fait est-ce que tu peux mettre un 2 1 1 2 1. Je sais 1 2 1. 1 2 1. Voilà. Ah, super. Ah ouais, ils sont mettre toutes nos boules et tout. Okay. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des tonneaux euh... quelque part. Je pense nous... qu'on pourrait les mettre ensemble. Je, je veux bien mettre des ressources, mais euh, mais il faut m'aider à payer quand même. D'accord. Les poids de. On va mettre. Et... Bon c'est super, là on commence à bien avancer. J'ai pris un, j'ai mis, un... j'ai vu, j'ai vu qu'il y avait un tounet. Ah, bon. bon. Vas-y, ferme. Bon, on arrive à on arrive à grandir notre communauté là. Je pense que. Bon, on va être bon. je vais aller me bah, coucher. vas-y. Tu vas je vais où me reposer parce que c'était une très longue journée. Je vais me reposer là sur le lit. D'accord. Et euh, quand je Moi me réagirai, j'espère qu'on aura ramené là toi aussi, comme ça on. Voilà, j'allais me coucher. Vas-y, allez, dégage. Allez, bonne nuit. Hop. Ah, tu peux ouvrir s'il te plaît. Bon, je vais aller me coucher. On a commencé, on a fait du bon boulot. Je vais me dormir. Ok. Le code ah, okay. c'est 1, 2, 1. Ah, ok, ben les gars.